Bonjour à tous. Euh, donc moi, je vais vous parler de Kniwellino. Euh, D'abord, deux mots à propos de moi. Donc, je suis Stéphane Masson, je suis architecte technique chez Catamania Luxembourg. Euh, voilà. Donc, euh, le, en fait, c'est un projet euh, fait par un, un centre de recherche au Luxembourg. Euh, le, le but, c'est d'initier les, les enfants à... À informatique et à, enfin, informatique électronique robotique donc ça vraiment ça, ça répondit bien sur la, la keynote de ce matin euh, donc ça peut servir à ça et ça peut servir aussi à bah, si vous voulez euh, automatiser votre maison enfin faire des petits faire des petites choses avec euh, l'internet des objets ça, ça peut ça coûte que 12 euros, donc c'est très accessible pour, euh, pour faire un peu tout ce que vous avez envie. Euh, je tiens à préciser que j'ai pas de, de lien avec l'équipe Ni, Niwellino. C'est un collègue qui m'a fait découvrir ça, euh, Grégorio, que je remercie d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Je voulais vous faire partager l'expérience. Le, donc, qu'est-ce que c'est, en fait euh, si, euh, je ne sais pas si vous voyez. Euh, enfin, vous avez vu la photo, euh, la photo avant. Euh, c'est sur un disque de, de 5 cm de diamètre. Euh, vous avez un microcontrôleur Arduino. donc C'est un petit euh, mini-ordinateur, pas très puissant, mais euh, qui est généralement très suffi largement suffisant pour euh, les, les, les besoins de base Enfin les, les petites choses qu'on qu qu peut vouloir faire. Ce qui est intéressant, c'est que euh, il y a vraiment tout dessus, il y a des entrées-sorties analogiques et numériques, euh, un bus USB qu'on va pouvoir utiliser pour le, le programmer ou pour euh, débugger ou éventuellement communiquer, un bus I2C qui va permettre de communiquer avec d'autres euh, composants, euh, d'autres Arduino, enfin un peu tout ce qu'on ce qu veut, c'est quelque chose assez standard. Euh, <coughs> Donc ça c'est ce qu'on a un peu sur tous les Arduino. Euh, le, ce qui apporte en plus c'est un panneau de LED 5x5 euh, 5 5, qui va permettre d'afficher du texte ou des, des, des petits graphiques une LED multicolore 256 couleurs euh, du Wi-Fi, euh, notamment via le protocole, protocole MQTT qui est vraiment un protocole super simple pour euh, bah, communiquer, communiquer euh, en mode de publish, euh, publish Scrap et euh, deux boutons poussoirs donc ça va être un peu nos, nos, nos, enfin, déjà des, des entrées qui, qui vont nous permettre de communiquer avec donc ça c'est côté matériel, côté logiciel euh, on a trois options pour le, le programmer euh, quelque chose qui a été rajouté récemment qui est vraiment pas mal c'est euh, euh, <coughs> un, un environnement de développement euh, complètement web, donc il n'y a strictement rien installé il faut simplement configurer le wifi sur votre CNI -Oilino. Euh, ensuite, euh, quand on le démarre, euh, y a un, il affiche en fait un, une sorte de, de code sur le, le panneau de LED euh, qui permet d'identifier le clinino et, et avec ça on peut directement euh, le, le programmer. On va en faire une démo après. Euh, donc le programmer de façon, de façon visuelle. Le, la même chose vous pouvez l'installer sur votre machine et ou alors pour les utilisations un peu plus avancées, vous avez l'éditeur ar, l'IDE euh, Arduino. Donc là, on va vraiment rentrer du, du code. Quoi. Euh, enfin, tchou, tchou. Donc euh, bah, je vais vous montrer tout de suite la version. Euh, donc l'éditeur euh, en ligne, qui est encore en, vétra, qui est en version bêta, mais euh, qui marche plutôt bien. Euh, donc, en fait, c'est Blockly, c'est basé sur, euh, ça reprend le, les principes de Scratch euh, qu'on a vu ce matin. Euh... Là, en fait, ce que je vous disais, euh, là, j'ai déjà configuré deux kniwelino. Euh, je vais sectionner, enfin, <coughs> on voit là, euh, on assigner le, le schéma qu'il affiche au démarrage pour, pour en configurer un, nou un nouveau. Donc là je sélectionne celui que je veux utiliser. Et euh, bah, par exemple, euh, donc, là dans, le, dans les, les menus sur la gauche, on a euh, pour afficher euh, par exemple une, un texte sur le, le panneau de LED, sur la matrice, euh, au démarrage. On a juste à faire un drag and drop et voilà, on peut aller. Euh, hello. Euh <rire> Hop. Et voilà. Bon, après, on a donc on, on a des... Um, pour contrôler le, le, le panneau de l'aide la matrice, euh, faire des actions euh, suivant euh, l'état des boutons. Donc, en fait, il y a, y, a, y, a, y, a, y a une boucle qu'on a... Une code qui va exécuter au démarrage et ensuite... Euh, Deuxième euh, boucle, boucle continue, donc il va, il va répéter ce code-là euh, en permanence. Euh, donc, euh, bon, là, si on fait un petit exemple. Euh, allez, on va afficher... Euh, euh, pom, pom, pom, non, pas ça. On peut même faire... On peut soit afficher du texte, soit dessiner directement. Euh, son son petit dessin Hop. Euh, je vais déjà essayer d'envoyer ça parce que je suis pas sûr que ça fonctionne en fait avec le wi fi euh, touche ah est ce que, ah, si. euh, est -ce que... Oui. Donc là, le Cnivelino On voit une petite flèche en fait sur le kniwelino ça veut dire que euh, il est en train de, de recevoir, le, recevoir la mise à jour du, du code que je viens d'envoyer. Euh, donc ça passe par euh, donc il a besoin de, pour ça il a besoin d'être connecté sur un réseau Wi-Fi donc, et que ça passe par un broker MQTT justement qui est hébergé par euh, Knie Welino. Donc euh, bon là on va le laisser euh, transférer. Euh, <coughs> donc euh, bon on peut manipuler le la LED euh, la LED multicolore, les messages, en fait, c'est pour envoyer des messages euh, via, sur le Wi-Fi via le, le, le MQTT. Donc on peut en faire communiquer plusieurs entre eux, ou alors euh, enfin, communiquer avec à peu près tout ce qu'on veut. On va essayer de faire une autre démo après. Euh... Bon enfin voilà vous avez euh, bah, tout ce qu'on voit dans tout ce qu'on a dans Scratch quoi des boucles et tout ça les variables euh, ce qui est intéressant aussi bon il y a oui timer ce qui est bien c'est que il euh, y, y a des, des, des ateliers euh, dédiés à ça euh, organisés au Luxembourg orientés pour les enfants et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils ils vous font des vous pouvez brancher plein de capteurs directement dessus. L'avantage de l'Arduino, c'est que vous avez vraiment zéro électronique à faire. Vous branchez votre capteur de température ou, ou n'importe enfin, quel capteur, il vient directement se connecter dessus et vous pouvez tout de suite l'utiliser. Et donc, il y a déjà tous ces capteurs qui sont, qui sont disponibles, dans la, y compris dans l'interface graphique des moteurs ou pour faire du son. Pareil, si vous branchez brancher un haut-parleur haut dessus, bah, vous pouvez l'utiliser pour, pour du son directement. Euh, et vous pouvez voir en fait le, le code Arduino qui génère donc euh, vous pourrez le, le reprendre et puis l'éditer dans, dans votre éditeur euh, dans l'Arduino IDE si vous voulez faire des choses un peu plus avancées euh, est-ce non euh, tchou -tchou. Là, il y a peut-être eu un problème dans le transfert. Si je m'éteins, je le relance. Qu'est-ce qu'il y a là, 6. Je sais pas si vous avez rien. Arrivé à lire. Si. Ouais. Oui, bah si ça fonctionne en fait. Oui, donc si j'appuie sur le bouton A, il dessine la patate que j'ai euh, dessinée. Donc si on peut ch charger.. Euh, Là, c'est un exemple un petit peu plus évolué que j'avais préparé. Donc, en fait, euh, là, au démarrage, il logue, euh, il a, il, on log sur la console. Donc, on, si on la branche en USB, on peut accéder à la, à la console pour, pour, pour débugger. Euh, et en fait, là, euh, au lieu de quand j'appuie sur le bouton A, bon, on va écrire euh, le bouton A dans la, dans, dans la console, mais on va envoyer A sur un... Sur un topic euh, MQTT, donc via le Wi-Fi, qu'on a, qu a défini avant, que je vais donner un, euh... ah. un nom personnalisé pour éviter d'être en conflit euh, avec euh, d'autres gens qui feraient du, du cling et nous aussi, puisqu'on on partage tous le, tous le même serveur MQTT. Donc, Tout simplement, on appuie sur le bouton A, on envoie A sur le topic, et, on envoie, et si j'appuie sur le bouton B, on envoie B sur le topic, et donc là, on ne fait que envoyer. Euh, ici, en fait, on, on vient simplement connecter. Euh, on dit qu'on veut connecter le. Non, c'est ici. Connecte la matrix au, au topic texte, euh, matrix texte et matrix icône. Donc, en fait, il va tous les messages qu'il va recevoir, en fait, il va les afficher automatiquement sur le, le sur le panneau de LED. Euh, si on essaye d'envoyer ça. Donc voilà, là on voit le, le code qu'il a, qu a généré. Euh. Donc là on voit la flèche de download, donc ça en a fonctionné. Euh, oui, le temps passe très vite. Je vais peut-être passer à la suite. Bon, je vais laisser on va transférer ça. Euh. Donc la deuxième phase, ça c'est vraiment bien parce qu'il n'y a rien installé. installer, vous pouvez l'installer aussi, tout est décrit sur le site, ça marche sous Windows, ils appellent ça PC, mais il n'y a pas que Windows sur les PC, mais ça marche sous Windows, Mac, Linux. Linux, ce n'est pas forcément décrit dans la doc, mais il faut suivre la procédure Mac en fait, avec deux petites différences, c'est qu'il n'y a pas de driver pour le Linux installé. Euh, c'est déjà inclus dans le noyau Linux, en fait. Et euh, je vous ai mis un lien. Euh, il y a une petite spécificité sous Linux. Pour accéder au port USB, il y a une petite euh, manipulation à faire. Euh, voilà. Qui n'est qui pas qui est dans la doc non plus. Quoi, parce que c'est pas... Euh, sous, sous Mac, il n'y a pas besoin. Euh, donc là, en fait, on, on a utilisé euh, le broker MQ, MQTT euh, de... Euh, qui est fourni par euh, Knihové dino. Si vous voulez faire des choses chez vous euh, un peu plus, enfin euh, automatiser votre maison, mettre des capteurs de, si vous voulez faire des capteurs de température dans, dans les différentes pièces, les, les pourrez, et puis tout synchroniser, euh, tout collecter un seul endroit, euh, ça peut être bien d'utiliser un broker euh, MQTT euh, personnalisé que vous pouvez lancer chez vous sur un sur un Raspberry Pi par exemple ou sur une, une petite machine que vous avez. Sur un Arduino c'est un peu léger, mais euh, donc c'est vraiment, c'est, oui, on disait, in IoT, The S stand for security, c'est quelque chose qui a été fait pour initier les gens à la programmation. Donc vous pouvez l'utiliser pour faire d'autres choses, mais, mais tant que vous êtes, si vous êtes sur un réseau, si vous êtes sur votre réseau Wi-Fi privé, sécurisé, vous pouvez, voilà, vous pouvez jouer avec sans trop de risques. Euh, donc le, le, le protocole MQTT c'est un standard euh, ISO et Oasis, euh, donc c'est vraiment orienté euh, publish-subscribe sur euh, TCP/IP. C'est fait pour vraiment les, les, les, les, pour l'IoT quand on a peu de bande passante et peu de des, des devices peu puissants, donc on a, ça a besoin de très peu de code client, très peu de code client. Et, euh, c'est très facile à, Enfin, il y a plein de, de brokers qui sont disponibles, euh, comme Mosquito par exemple, euh, ou plein d'autres, qui sont. Voilà, si vous l'installez, euh, ça, ça tourne. Il euh, n'y a rien à configurer, C'est vraiment très facile à utiliser. Donc, vous pouvez vous en mettre un chez vous si vous ne voulez pas utiliser euh, celui qui est fourni par Kniwellino, si vous voulez mettre des, des données un peu plus. Euh, enfin, sécuriser un peu plus, quoi. Euh, donc tout ça, c'est open source, et open hardware, Arduino. Hein, vous avez accès à, tout le, à tous les schémas électroniques et, et également. Euh, donc la librairie Kniwillino est open source aussi. Donc euh, par défaut, il, se, il envoie les messages sur euh, le broker MQTT de kniwillino.lu. Si vous voulez euh, utiliser un broker à vous, euh, vous, vous, vous éditez en fait le... Vous pouvez éditer la, la librairie, la cloner ou l'éditer directement. Et donc, vous vous retrouvez dedans le, le nom du serveur MQTT. Donc, par exemple, on pourrait utiliser... Il euh, y, a, y, a y a un autre broker de, qui est euh, test.mosquito.org qui, qui est fourni aussi en ligne par, euh, par Mosquito. Euh, mais si, voilà, si vous en avez un chez vous, vous pouvez pointer dessus. Euh, N'oubliez pas de remettre le, le firmware d'origine, donc le... Euh, le, enfin, la librairie originale pour, euh, pour, pour, pour, pour utiliser après l'éditeur en ligne parce que en fait pour euh, uploader les uploader les programmes il se base sur ce broker euh, euh, l'éditeur en ligne envoie euh, utilise le, le broker kniwelino pour euh, pour transférer les, les programmes donc il faut il faut qu'il soit bien, il faut qu'il soit bien connecté dessus quoi hein. euh euh, rapidement, euh, donc, euh, y, dans la même veine, il y a un, un autre projet qui est vraiment en, en génial, c'est robobox.fr, Robobox allez voir le site, j'en dis pas plus, j'ai déjà un petit aperçu. Euh, j'en profite, euh, n'hésitez pas à soutenir euh, Wikipédia et euh, la fondation euh, Mozilla. Les... Et euh, donc euh, on n'a pas de temps pour les questions, mais je serai disponible à l'extérieur de la salle vous pouvez me joindre sur euh, Twitter ou Mastodon qui est l'alternative euh, euh, libre et décentralisée à Twitter ou Diaspora qui est l'alternative libre et décentralisée à Facebook Voilà, merci beaucoup ouais. Ouais.